Ici, donc, vous êtes euh, sur la ferme du Grand-Clos, euh, propriété euh, que mon grand-père a achetée, euh, mes parents ont repris, moi j'ai repris il y a 35 ans et aujourd'hui je travaille avec mon fils ici, sur ce qu'on appelle les marais arrière littoraux euh, du Cotentin. C'est des terrains conquis sur la mer euh, il y a des millions d'années, euh, où quand la mer s'est retirée euh, naturellement, on a commencé à exploiter ces terres euh, marécageuses qu'on a drainées par tout un réseau de fossés. Des vanages pour évacuer l'eau douce et empêcher la mer de rentrer euh, par la, la construction de digues. Voilà la digue qui est solide mais ancienne. Il faut entretenir régulièrement, parce que sinon... Euh... On est entouré d'eau, alors à la fois l'eau de mer euh, dans la BDV, et puis l'eau douce avec les principales rivières, la Tôte, euh, la Douve et la Vire. C'est un terrain très plat, très bas, et on recueille euh, les eaux euh, d'en haut, et qu'on peut évacuer euh, qu'à marée basse, parce qu'à marée haute, les portes, les systèmes de vanache sont fermés. C'est évident que le changement climatique est bien réel et on, on le ressent, euh, je dirais, d'une façon peut-être un peu plus forte depuis euh, 3-4 ans, où on a des périodes euh, beaucoup moins tempérées qu'autrefois, où la Normandie, c'était le crachin normand, la douceur, etc. Maintenant, on a des périodes soit euh, très très humides, de fortes précipitations, on a beaucoup moins de crachin des périodes très chaudes, des périodes très sèches, et pas forcément euh, en fonction des saisons. C'est ça qui est, qui est un peu surprenant. Ça a forcément une incidence sur euh, la pousse de l'herbe. Pour moi, qui ai fait le choix de l'agriculture biologique il y a 25 ans, dans un système très herbagé, très autonome, sans intrants, ni euh, engrais, ni pesticides, ni semences, on a réussi à, à trouver un équilibre euh, du sol, de la plante, de l'animal et de l'homme au final. Euh, qui fait que euh, je suis moins fragile que d'autres. Mais il n'empêche qu'il faut s'adapter. Alors ça, c'est vrai pour le changement climatique. À terme, euh, il y a un problème de submersion marine. Nos ancêtres ont construit des digues et des systèmes de vannage pour réguler l'eau. Si l'élévation du niveau marin est inéluctable, et on le sent bien aujourd'hui, parce que c'est à 25, 50 ou 100 ans de 1 mètre, voire plus, euh, les digues ne sont pas faites pour résister à, à cette pression-là. Donc il peut y avoir des submersions euh, totales de certaines parcelles, les parcelles les plus basses. Euh, J'ai des parcelles qui sont à moins de 2 mètres des hautes mers. L hiver, c'est très impressionnant quand euh, c'est noyé complètement par l'eau douce parce qu'il a de fortes pluviométries et qu'on ne peut pas évacuer. Parce qu'il y a des gros coefficients. Si en même temps, il y a du vent et que les vagues passent par-dessus la digue, on, on, on se trouve coincé entre deux eaux, l'eau douce et l'eau de mer. À terme, ça arrivera certainement, mais il y aura toujours le flux et le reflux. La mer ne sera pas là en permanence. Mais peut-être que demain, euh, en complément, les parcelles les plus basses qui seront peut-être submergées, on fera du mouton de salée. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, à l'homme de s'adapter et non l'inverse. Pas brutal comme changement. L'adaptation, il faut d'abord avoir conscience qu'il faut s'adapter et se préparer et réagir plutôt en amont qu'attendre le dernier moment où on est une catastrophe, les vaches n'ont plus d'herbe à manger, etc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est vraiment d'abord psychologiquement s'y préparer. Et après, euh, faire les bons choix techniques d'investissement pour euh, que ça fonctionne durablement demain. Il reste la pâture, à part quand il fait très chaud, des fois qu'ils se mettent à l'ombre. C'est évident qu'il faut avoir un système résilient, s'adapter le plus proche possible de la nature pour faire face. L'homme, on est au milieu de la nature, on doit s'adapter et la nature peut être généreuse. Donc aujourd'hui, euh, euh, J'élève des vaches laitières. Dans 25 ans, mon fils élèvera euh, peut-être un troupeau euh, de moutons de, de près salée. S'il y a vraiment euh, des parcelles très submergées et toujours en, en eau, peut-être qu'on pourra faire de, de l'élevage d'oies. Et puis peut-être que euh, dans 100 ans, mon arrière-petit-fils euh, élèvera du bar, du saumon. Mais on restera éleveur, on restera paysan parce qu'on vit au pays. Ça, ça me paraît important, mais on s'adapte à son pays, à son climat. Mais on reste des paysans, éleveurs et à vivre dans notre environnement.